la beauté que, que je cherche à voir, que je cherche à découvrir, que je cherche aussi à partager, à capturer, à transmettre dans la nature, cette beauté dans, dans les éléments, se sentir tellement petit face à des montagnes, tellement faible face à, à une chaleur écrasante ou un froid qui te cisaille les mains et les pieds. La beauté, en fait, elle est là, elle est partout, elle nous attend. Vas-y, prends un peu d'élan ça, ça, ça bon, C'était la galère la route mais, <rire> mais on espère les voir. Mec ouais, franchement ça va, t'es un pilote es... Ouais ouais, t'es un pilote <rire> En vrai ouais Je <rire> sais pas si j'aurais tenté euh, la manœuvre là dans la neige avec la 206. C'était cool d'avoir un gars comme Bastien avec nous parce que c'est un gars qui, qui est motivé, qui a envie de faire des choses et surtout euh, je pense qu'il ose le faire. Y'en a là-bas. Ouais. Y'en a Ouais. Où ça Ils sont droit là-bas. Je vois. Ils sont en 4-5. Y'a un mal, y'a un mal. Vas-y, vas-y. Y'a un mal. Vas-y, on y va. Dépêche, dépêche. La, la photo ou la vidéo qu'on a faite, ben ça fait tellement plaisir tu vois, t'es tu, fier de toi en fait. Et aussi de le voir avec tes propres yeux, tu regrettes pas tu vois. Genre c'est la récompense, t'as galéré pendant des heures, t'avais vraiment l'effort, mais ça paye. Mais coup... C'est la Suisse. Je dirais pas que, que je m'oublie quand je me sens connecté à la nature de, de cette manière, mais qu'au contraire, ouais, je, me sens, je me sens pleinement vivant en fait. je voulais faire des balades un peu comme ça dans les Alpes. C'est vrai qu'on prend pas forcément le temps quand on est du pays et puis on se dit on fera, on fera, on fera. Je sais même pas le nom du, de l'endroit mais c'est ouais, trop beau, il y a des, des bien cascades, bien la rivière là qui coule partout. Douilles, ouais c'est incroyable. Franchement là c'est baignable tu te poses juste comme ça. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance de caractère entre Bastien et moi, je pense. Des fois, on a un peu des tu vois, des décisions sur un coup de tête, tu vois, des, des envies un peu impulsives. Genre des fois, on, on réfléchit pas, juste on se lance. Et puis euh, d'un coup, on a, on a une envie qui nous passe par la tête. Bah hop là, on vient, on le fait. Bon, oh, ça va. Ah, C'est chier. dire que j'ai pas été trop sage ce jour là parce que plusieurs fois j'aurais dû me dire bon maintenant j'arrête avec, avec le drone pour aujourd'hui et à chaque fois je continuais et peut-être que peut-être que je faisais le pas de trop peut-être que j'en voulais toujours un peu plus je me disais non tu vois j'ai fait une belle photo mais il y a, ya moyen d'en faire encore une plus belle il ya moyen de, de tourner une vidéo qui va vraiment me transcender j'ai envie de capturer ce moment et ouais des fois je pense que j'arrivais pas à m'arrêter c'est ah, pas évident <rire> Je me suis quand même finalement trempé les Ouais, comptes. on a vu la scène en live. Oh mec, j'ai failli te de foncer dedans avant. Non, tu... mais mec, tu m'as coupé non, les cheveux. Si tu vois. Mais... <rire> non, mais <rire> Ah, elle est bien fraîche, ça fait trop du bien. Regarde-moi ça, comme elle est claire, c'est abusé, regarde ça. Dans, dans ce voyage, dans, dans l'aventure qu'on vit, il y a certains moments en fait où on s'est mis en difficulté, on est allé à des endroits qui étaient vraiment difficiles, on a passé des heures, euh, etc. pour pouvoir euh, vraiment faire une belle photo, faire un beau plan. Après, il faudrait qu'on cette vue parce que ça va se coucher derrière, que ça on peut filmer peut-être la montagne avec un plan de drone, tu vois, pour le, pour le coucher de soleil. Moi ce que je propose c'est qu'on a qu'à couper par la prairie là. On va galérer là un peu pendant 15 minutes mais enfin, après. il y a des bouquetins là. Il y a des boutons ou des champs ouais. Sur, ouais, Il marche là. Monte, il y a un tout petit sapin vert en dessous. Ouais. Un peu juste sur la gauche. Ouais. Ah si, ok. Là, tu vois, ouais, une je vois, je de... vois, je vois, je Tu peux avoir oh. des jumelles là. Hein. Moi j'y vais au drone quoi. Ouais. On peut accrocher la... la machette sur ton drone Ouais. Comme ça ça fait guillotine. <rire> Bon, merci. <rire> l'expérience, il a tenté. Oh, Vas-y, j'ai pas de demandé... si tu regardes en face, non, t'es petit encore. Attends, je capte même pas où je suis là. Ah, il y a un chemin en fait là. Attends, c'est où les putains ouais. Oh, j'ai galéré à les trouver. C'est bon, je viens de les repérer là. Vas-y, je vais m'accrocher. C'est des chamois, je crois. Non, je sais pas. Regarde, oh, ils sont surpris. Demain oh j'ai plus beaucoup de batterie. Non non non. Pas maintenant. Oh, Vas-y, je l'ai, je l'ai en course-poursuite là. <rire> course Vas-y. Non, ça bug, non, pas maintenant là. Non Non Je l'avais Je les avais les deux Non Non, non, non, fini, non, non Non ça se reconnecte là Il est où Putain, je savais que j'aurais dû prendre des antennes et tout. Là. Je peux pas le rappeler mec, il est déconnecté là, de la décommande, il était trop loin du truc Des fois, c'est vrai que j'avais du mal à m'arrêter et que je voulais aller toujours un peu plus loin. Et que des, des fois, à cause de, de cette impulsion, ben ouais, des fois, on s'est retrouvé vraiment en galère à cause, à cause de mes choix et de mes envies. Généralement, il revient tout seul, tu vois. Sauf que là il n'y avait plus de batterie, donc je pense qu'il s'est craché en haut de la palais. Donc toi tu vas me garder à tes commandes ici. Moi là je vais monter tout seul par là. Ensuite tu vas me guider pour que j'arrive à atteindre le sapin là-bas et je vais essayer de retrouver le drone. Il y a 23 chamois, je viens de les C'est un truc de fou, mec. J'ai jamais vu autant de chamois de ma vie. Regarde ça, et franchement, je sais même pas par où je vais monter là, c'est hyper raide. Quand je suis en train de marcher dans la nature et que je vois, tu vois ces, ces montagnes immenses, ces grosses falaises, tu vois des fois tu t'es au bord d'une falaise, tu sais que si tu fais un pas de trop, ben, tu tombes, t es mort en fait. Tu, tu te sens tellement faible, tu te sens tellement petit, et d'un côté ça donne une certaine humilité. On va, on va essayer de redescendre, on va essayer de trouver un chemin là en faisant le tour. Mais bon, il va falloir euh, pas mal marcher. Et puis il y a le soleil qui est en train de se coucher, donc faut vraiment speeder. Tu vois Bastien, c'est un gars qui est courageux. C'est un gars qui, qui ose faire les choses. Et franchement, à la fin, on était, on était au bout de notre vie. Tu vois, physiquement et mentalement, on n'en pouvait plus. Tu vois, il est venu, il nous a suivi dans, dans tout ça alors que franchement c'était vraiment la galère C'était vraiment dur, on essayait de grimper la falaise, c'était tellement raide On n'était même pas sûr euh, de pouvoir récupérer le drone, d'ailleurs on ne savait même pas où il était Tu vois. Le drone il est tout petit, la falaise elle est immense et il aurait pu abandonner en fait Mais en fait non tu vois il nous a, a soutenu, il est allé avec nous jusqu'au bout Et franchement c'est hard, je suis épuisé, là je suis parti un peu en éclaireur Les autres ils sont derrière tout au fond là, ils arrivent Mais c'est chaud à mort, il y a un dénivelé de malade il y a des crevasses de fous qu'il faut contourner, je suis épuisé, hein. je crois que je vais vomir. En plus là, il commence à faire nuit, dans, dans environ une demi heure, 40 minutes maximum, on va, on va plus rien voir je pense. Du coup c'est maintenant ou jamais, donc là, faut vraiment que je donne tout, si je veux le retrouver. Il faut vraiment que j'y arrive là, je vais le retrouver là, je vais l'avoir ce drone, je peux le faire. Allez, on se motive. Ah, il y a le fond de la vallée là-bas. Bon, on est plus loin. On est encore plus loin que ça. Là, il est monté. monté là-bas, là-bas, il est monté. Il est passé là. Ouais, il vient de trouver le drone! Juste avant, j'étais en train de dire à, à ton frère François, mais je disais, mais laisse tomber, euh, il va faire nuit, c'est euh, glissant, oh, ça sert à rien, il coûte combien ce drone, il faut en racheter un! Franchement, j'étais désespéré, je me disais. Euh, on va galérer, je pensais que t'allais encore mettre des heures pour marcher jusqu'au drone Je me suis dit non c'est trop dangereux, trop de risques, juste pour du matériel Et c'est après que j'ai entendu crier Putain j'y crois pas, j'y crois pas, il est là, il est là, je l'ai, oh putain Oh merde, oh gros, oh je l'ai, je l'ai trouvé, il est là, je l'ai, oh putain, je l'ai, je l'ai Il était là, il était dans l'herbe, je l'ai putain je l'ai, oh là je l'ai, je l'ai Regarde ça Regarde ça Au milieu de la falaise, avec les chamois Est-ce qu'il est cassé Mec, il a rien Il est même pas abîmé Regarde ça Il est même pas abîmé, il a rien Putain, c'est un miracle, mec Oh, j'étais en train de désespérer Regarde ça La nuit, elle est en train de tomber La nuit, elle est en train de tomber On est Au fin fond d'une falaise, remplie de chamois, il n'y a, y a aucun homme qui, qui met les pieds ici Il n'y a même pas de trace de pied, rien capturer la beauté je pense que j'ai pas atteint ce but et je pense que probablement je l'atteindrai jamais t'as beau faire tous les efforts que tu veux tu seras toujours émerveillé parce que tu pourras toujours en découvrir davantage tu pourras toujours repousser tes limites que ce soit physique que ce soit mental la nature elle est elle est tellement belle elle est tellement puissante elle est tellement parfaite que finalement tu, tu pourras toujours transmettre des émotions, tu pourras toujours montrer des, des choses qui sont magnifiques, tu pourras toujours être créatif. Mais je pense que tu pourras jamais totalement capturer euh, la, la beauté de tout ça. Tout simplement parce que c'est une, euh, une beauté qui, comment dire, c'est une beauté qui n'a pas de fin en fait.